Salut tout le monde et bienvenue dans cette présentation d'assets du mois de mai. Alors on va commencer très fort ici avec une asset qui s'appelle Imvector Basic Locomotion que vous retrouvez complètement euh, gratuitement sur le, le store et euh, bah, cette asset comme vous pouvez le voir à l'écran elle permet tout simplement de créer un personnage à la troisième personne euh, et non seulement de le déplacer mais aussi de gérer la caméra comme vous pouvez le voir à la souris euh, ce qui est quand même assez intéressant euh, et on va pouvoir évidemment sauter on va pouvoir ici euh, courir faire déplacer notre personnage dans tous les sens vous pouvez voir qu'il va même chuter voilà euh, et évidemment je gère ma caméra ici comme ça voilà donc c'est quand même quelque chose de très bien alors vous allez me dire oui c'est bien on a un modèle ici qui est joli mais à quoi ça sert évidemment si on ne peut pas changer ce modèle bah, c'est là tout l'intérêt de cette euh, de cette c'est que vous allez pouvoir tout simplement maintenant gérer euh, très facilement l'ajout d'un modèle alors pour ce faire on va utiliser un modèle de chez mixamo qui s'appelle Exogré, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on va le télécharger, on va le récupérer et on va l'importer dans Unity. Vous allez voir qu'en quelques clics, eh ben, on va remplacer ce modèle. Vous allez voir que ça va être très simple. Alors nous voilà de retour dans Unity, on va créer une nouvelle scène. Je vais ici aller à la racine de mon dossier Asset. Je vais créer un nouveau folder ici que je vais appeler personnage et évidemment je vais glisser dedans le FBX que j'ai récupéré de chez Mixamo alors euh, attention pour que ça fonctionne vous allez devoir sélectionner votre player et ici changer euh, le rig euh, et ici l'animation type en humanoïde on va faire un apply et ensuite ça va fonctionner alors autre chose quand un personnage vient de chez Mixamo souvent vous pouvez vous rendre compte qu'il est blanc il n'y a pas de texture donc pour ça vous le sélectionnez vous allez au niveau de matériel et vous faites un extract texture alors ça vous demande où les extraire moi je je vais les mettre dans le même dossier que le personnage, peu importe. Et vous allez voir qu'automatiquement, ça va extraire les textures et les appliquer en théorie à notre personnage. Euh, sinon vous pouvez les appliquer manuellement On peut voir qu'il y a un petit problème de normal mass Qu'on va fixer tout de suite Donc ce personnage il est bien ici au niveau de ma scène Mais j'en ai pas besoin et maintenant ça fonctionne Alors comment on va faire bah, On va créer très vite ici un plane hein, On va pas s'arrêter sur le design On va mettre ce plane euh, bah, On va resetter, On va s'avancer un petit peu pour bah, On va faire un double clic ça ira plus vite Voilà, Pour avancer au niveau du, du, du plane Je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on puisse se déplacer Donc en 4 sur 4 voilà. Et maintenant je vais faire ici imvector vector. Là, le menu imvector qui est apparu basic locomotion create basic controller et là on peut voir qu'on me rappelle que le modèle doit être de euh, type humanoïde qu'est ce que je vais faire je vais prendre mon modèle exogré que je viens de télécharger je le glisse dedans on peut voir qu'il apparaît ici je peux d'ailleurs faire une rotation dessus j'ai une vidéo tutoriel si vous voulez voir comment ça fonctionne mais vous allez voir que c'est pas tellement nécessaire et ici je dois sélectionner l'animateur contrôleur ben, je vais prendre inventor basic locomotion night je vais faire create et là j'ai mon personnage qui est au milieu de la scène on peut voir que j'ai ici le contrôleur qui est apparu et une caméra je vais faire play et regardez ce qui se passe, maintenant mon personnage, il est complètement animé sans aucun souci. Alors évidemment, je peux aussi me servir de, de, de la souris pour tourner autour de mon personnage, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est parfait. Je peux évidemment courir, je peux tourner, aller dans tous les sens. Je peux euh, vraiment, il n'y a aucun souci. Vous pouvez voir que ça fonctionne très très bien. Ça m'a pris quelques secondes avec un modèle téléchargé chez Mixamo qui est juste rigué, rigué de type humanoïde. Je n'ai pas dû utiliser la moindre animation. Donc, je tenais à vous présenter cet asset qui est quand même vraiment fantastique. Alors la prochaine asset que je vais vous présenter s'appelle Isolate Selected in Editor. Alors elle est éditée par Brian Dean Jennings et comme son nom l'indique, ça permet d'isoler un objet dans l'éditeur d'Unity, ce qui peut être très utile. C'est un outil que vous allez retrouver sur le logiciel de modélisation Maya, mais aussi sur, euh, sur d'autres comme Blender d'ailleurs. Alors c'est vrai que ça peut être utile, bon, vous le téléchargez, vous l'installez, je vais vous faire tout de suite une démo. Vous avez ici une scène avec pas mal d'objets, imaginons que vous devez isoler ce sapin, je le sélectionne et je clique ici sur Tools Isolate Toggle. Et là, j'ai bien ici mon sapin qui est isolé. Je peux faire me déplacer, me faire des rotations, faire tout ce que je veux. Mais j'ai bien le cette, cette, euh, seul et unique objet qui est sur ma scène, c'est celui-ci. Donc évidemment, si je clique ailleurs ou si je reclique ici sur « Toggle Isolate », tout revient. Alors, il y a aussi un raccourci clavier qui est intéressant. C'est que si vous sélectionnez votre objet et que vous appuyez sur la touche « I » du clavier, ça fait exactement la même chose et vous rappuyez sur « I ». Alors, il est possible aussi, si vous voulez modifier ça, d'aller dans le menu « Edit »,« Préférences ». Et vous avez ici à gauche isol « isolationiste", pardon. Et là vous avez le shortcut qui est I par défaut que vous pouvez modifier Vous pouvez aussi choisir d'appuyer sur CTRL Shift en même temps Et vous pouvez cacher les lumières et aussi la caméra Si vous faites ça, maintenant ça donne ça au niveau du rendu Voilà, donc c'est un outil qui peut être très utile vraiment quand vous avez des scènes qui possèdent beaucoup d'objets On peut voir que c'est vraiment un tool que j'affectionne particulièrement alors, la prochaine asset est toute légère et s'appelle Object Editor. Alors, vous allez voir que cette asset est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de modéliser, en fait, de modifier les mèches existants des formes. Et ça, ça va être très intéressant. Alors, une fois que l'asset est installé, vous avez ici un petit dossier Mesh Editor, vous n'en occupez pas. Et ici, on va voir comment ça fonctionne. Donc, je vais mettre un cube. Ce cube, il est ici. Et je vais lui ajouter un composant ici, GameObjectDeformer. Ce GameObjectDeformer, vous pouvez voir qu'ici j'ai la possibilité de faire un lock LockMainObject. Donc ça va me permettre de locker l'objet. Et surtout ici d'utiliser les points. Et ça va générer des points, vous pouvez voir, avec des gizmos. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est prendre, sélectionner un point. Et je vais pouvoir déformer mon mesh sans aucun souci. Et par exemple, en faire ici quelque chose comme ça. Bon, là, ça n'a pas grand intérêt. Euh, mais on va pouvoir en fait prendre tous les points, voyez. Et déformer ce mesh et en faire euh, bah, quelque chose. D'assez euh, intéressant, alors ça, euh, ça permet de modéliser un petit peu, je dirais, à l'intérieur d'Unity ce qu'on peut voir. Donc, ensuite, une fois que c'est fait, euh, bah vous sélectionnez ici votre objet euh, Mesh Name. Donc, ici, vous appelez ça mon Mesh par exemple et vous faites Save Mesh. Et je dirais qu'une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir que mon cube s'appelle toujours cube, il est déformé, mais je peux supprimer même ce script. Peu importe, j'ai ici mon cube, voilà, euh, qu'on peut voir dans la scène qui est déformé sans aucun souci. Alors, évidemment, l'intérêt. C'est que ça va fonctionner aussi avec n'importe quel objet qui est mais Si j'ai pris justement euh, une, une asset et on va essayer avec ici un couteau par exemple, short blade, voilà. Donc on va, alors il est tout petit mais c'est pas grave, on va hein, s'en approcher. On va se mettre sur le côté, alors, il est vraiment petit. Euh, donc ce que je vais faire, je vais modifier sa taille ici de 10 par 10 par 10, voilà, pour avoir quelque chose de plus grand. Et imaginons que je veux euh, maintenant. Euh, Changer cette lame, la, longue, la mettre plus longue, ben je vais ajouter ce composant. Je vais cliquer ici sur point, et là ça va générer des points. Et je vais pouvoir sélectionner le point, par exemple ici l'allonger. Je vais prendre celui-ci pour en faire quelque chose voilà, de plus ou moins joli. Voilà. Et j'ai ici, je vais pouvoir voilà allonger ma lame. Alors évidemment là je fais pas, je fais quelque chose assez rapidement, mais on va resélectionner l'objet. Ici euh, mon mesh 2. Voilà. J'enregistre. Et maintenant, regardez, j'ai bien ici, je vais pouvoir même supprimer euh, le composant, j'ai bien ici un couteau avec une lame plus longue par rapport à celle de départ. Vous pouvez voir que c'est une assiette qui peut être très utile. La prochaine asset s'appelle Ninja Controller euh, qui est édité par Big Bender Game. Alors, on vous dit que c'est une, une asset vous voyez, pour un 2D platformer. Donc, vous allez avoir un script et euh, qui va être disponible et on vous dit bien ici que c'est euh, à utiliser pour apprendre et que vous pouvez euh, l'utiliser ensuite euh, pour l'adapter à vos besoins. Donc, l'intérêt c'est que ce, de, de, de cette asset dans Unity, on va aller la voir tout de suite c'est qu'elle permet ici, euh, grâce à un script qu'on peut retrouver ici sur le ninja, qui est une simple capsule, euh, un script qui va euh, permettre non seulement de faire du, des sauts sur les murs, mais aussi vous allez avoir plein de possibilités ici au niveau de la physique. Donc euh, c'est assez intéressant et voilà ce que ça donne. Si jamais on lance le jeu, bah, j'ai ici euh, mon petit contrôleur qui peut sauter évidemment, donc jusque là rien de bien fantastique, mais tout l'intérêt va être ici de pouvoir sauter euh, sur les murs, voyez pour comme ça grimper euh, et ce qui va être assez intéressant parce que ça va nous permettre voilà d'aller un petit peu partout et de ne pas être bloqué comme vous pouvez le voir, euh, enfin ici je le serai forcément, mais c'est un, un script et c'est quelque chose qui peut être utile et que vous pouvez adapter à vos propres besoins. La prochaine asset que je vais vous présenter s'appelle Lopoli Game Kit. Alors c'est un game kit complet euh, qui va vous permettre ici de développer euh, bah, les bases d'un jeu parce qu'il y a même un personnage dedans en Lopoli euh, avec quelques animations, un script de caméra qui suit le personnage, 40 modèles Lopoli et même un petit système d'inventaire avec deux exemples. Alors on va tout de suite aller dans Unity pour que vous voyez ce que c'est mais c'est vraiment une asset euh, bien faite et qui va vous permettre vraiment euh, de développer des jeux bah, euh, pour euh, les smartphones Android et autres les, les, les, les, car les modèles de Lopoli sont beaucoup plus et euh, vous allez voir que ça va servir de base une bonne base pour un jeu une fois la cette récupérée et intégrée dans unity vous avez ici dans le dossier euh, scène une scène de démo que vous allez pouvoir charger ici je vais vous montrer comment ça fonctionne c'est vraiment bien fait donc on a ici un personnage qui peut se balader qui peut sauter avec des animations comme vous pouvez le voir on a ici la possibilité en appuyant sur f d'ouvrir des caisses donc hop. Le système est vraiment bien fait. Alors, vous pouvez voir aussi que j'ai des points de vie. Euh, et ici, euh, en, en haut à gauche, donc les points de vie. Et après, bah, j'ai un petit peu faim. Donc, pour ça, je vais devoir ramasser euh, et manger. Et on peut voir que si je m'approche, par exemple, du feu où je me cogne, je perds des points de vie. Donc, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est ramasser des objets. Donc, évidemment, euh, bah, là, on peut voir que j'ai une boîte... Ici, un item pour, euh, pour la vie. Donc, je vais pouvoir appuyer sur « F ». Voilà. Et si je veux utiliser cette vie, vous pouvez voir que je suis à 79%. Si je clique ici ou j'appuie sur la touche « 1 » du clavier, automatiquement, je récupère des points de vie. Alors, ce qui est intéressant aussi, que vous pouvez voir, c'est que j'ai ici euh, bah, un « gemme, Je vais pouvoir le prendre. Donc, pareil, je me mets devant « F ». Et là, on peut voir qu'il est dans mon inventaire sans aucun souci. Après, ce qui va être aussi intéressant, alors vous pouvez voir que là, pour la faim, j'ai euh, ici un genre de, bah, de la, la foudre en fait, quelque chose à manger. Donc, je peux le ramasser. Voilà, et c'est pareil. Je vais pouvoir bah, gérer tout ça ensuite. Regardez, si maintenant je clique ici, là, j'ai bien ici ma faim qui a augmenté. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi ici, vous pouvez voir, vous avez une hache. Donc, j'appuie sur F. Je récupère cet âge, j'appuie sur la touche 2 Pour le récupérer dans mon inventaire Et là on peut voir que maintenant quand je clique avec ma souris Je peux donner des coups Et là vous pouvez voir que d'ailleurs les, euh, les brebis ici se sauvent Parce que je suis armé alors que quand je ne le suis pas rien ne se passe, bon évidemment là je ne peux pas les tuer bon bien que j'ai un petit peu de mal à le faire mais en tout cas on peut voir que ça marche, alors pour changer je peux euh, bah, ici récupérer un autre objet par exemple et j'appuie sur F voilà, j'ai deux gemmes comme on peut le voir et euh, ici j'ai ma hache bon bah, c'est une asset qui est vraiment bien faite elle fonctionne très bien, c'est une bonne base pour un jeu, euh, tout en low poly donc vraiment optimisé comme vous pouvez le voir bah, pour tout ce qui va être euh, euh, smartphone et tout ça des choses assez légères, euh, voilà je tenais à vous présenter cette asset qui pour moi est vraiment pas mal. Voilà, donc bah, j'espère que cette présentation du mois de mai, de cette, pardon, mois de mai euh, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre euh, un petit like, un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, euh, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, bye bye